Aujourd'hui le 6 mai 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie du groupe de forces occidentales ont touché des unités ennemies dans les zones des colonies de Kislovka et de Brestovo et dans la région de Kharkov. Au cours de la journée, jusqu'à 50 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, trois voitures ainsi qu'une monture d'artillerie automotrice Akatsia ont été détruits dans cette direction. Dans la direction Kranolimanski, l'aviation opérationnelle tactique et militaire, les tirs d'artillerie du groupe de troupes-centres ont vaincu les unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Novskua et Chervon et Yandibrova de la République Populaire de Lugansk. Jusqu'à 60 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé, trois camionnettes, une monture d'artillerie automotrice Yoznika et deux obusiers des 30 ont été détruits. Dans la direction de Donetsk, des détachements d'assaut ont continué à se battre dans la partie ouest de la ville d'Artmovsk.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 Quatre véhicules blindés de combat, quatre voitures, deux obusiers des 20 et un obusier des 30 ont été détruits dans cette direction. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporozhye, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie du groupe de forces Vostok ont infligé la défaite aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones de colonie, Guliepol, région de zaporozhye et Vuleida, République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, jusqu'à 90 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, 4 véhicules, ainsi qu'un obusier des 30 ont été détruits dans ces zones. Un dépôt de munitions du 35e bataillon d'infanterie naval des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie de Vlikaya-Novozelka. Dans la direction de Kherson, à la suite de dégâts causés par le feu, jusqu'à 35 militaires ukrainiens, deux voitures et une monture d'artillerie automotrice Vosnika ont été détruits en une journée. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire L'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie, au cours de la dernière journée, ont frappé 85 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 104 districts. De plus, dans la zone de la colonie de vertnu de la République populaire de Lugansk, un radar de contre-batterie TPQ-48 de fabrication américaine a été détruit. La défense aérienne a intercepté trois lance-roquettes multiples IMAR et un missile anti-radar armes. En outre, 32 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits pendant la journée dans les zones des colonies de Novo Andrivka, Svatovo, Psniknoa de la République Populaire de Lugansk, Gorlovka, Volnovaka de la République Populaire de Donetsk, Vasilyovka, Chubarovka et Urokov de la Zaporijia région. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 418 avions, 230 hélicoptères, 3995 véhicules aériens sans pilote, 421 systèmes de missiles antiaériens, aériens 9000 de chars et autres véhicules blindés de combat, 1096 véhicules de combat à lancement multiple, systèmes de roquettes, 4748 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 10002 unités de véhicules militaires spéciaux.